Des réponses pour Sakine, Rojbin et Leila, c'est ce que sont venus demander sous une pluie de drapeaux des milliers de personnes le 7 janvier devant la Gare du Nord à Paris. Bravo, Bravo, BG, Les trois militantes kurdes ont été assassinées froidement il y a quatre ans dans la capitale. De nombreux éléments de l'enquête montrent que ce triple meurtre aurait été commandité par les services secrets turcs. Pourtant, aucune justice n'a été rendue. Le principal suspect est mort en décembre dernier et les autorités françaises restent muettes. Les manifestants souhaitent que toute la lumière soit faite sur ces crimes. -là. On est là à la fois pour... Euh... Parce que les, les trois militants kurdes, elles ont été tuées ici, chez nous. On a une responsabilité par rapport à ça contre notre gouvernement et contre l'engagement du gouvernement français euh, dans la région. On a promis de lutter euh, en leur nom pour eux. Et aujourd'hui, on est là comme chaque année depuis quatre ans pour manifester pour demander justice. Et la communauté kurde et leurs amis continuent de lutter toute l'année malgré tout, car les enjeux sont importants et dépassent les frontières. Parce que tous les week-ends, on manifeste justement pour demander la libération de notre leader, donc Abdullah Djalan. On demande aussi la fin de la guerre civile en Turquie, mais aussi les attaques de l'état turc au Rojava, donc en Syrie, et aussi en Irak, en Irak, donc un irakien. C'est aussi la liberté aussi de l'humanité, parce qu'il faut savoir que le peuple turc est un peuple qui combat contre Daesh et qui est très reconnu aujourd'hui justement face à ce combat qui est aussi un combat pour toute l'humanité. Türkiye'sin, marşistler, her zaman